Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de suspicions, euh, on confond euh, le patron, euh, entrepreneur, tout ça, c'est des termes qui sont maintenant assez péjoratifs. Euh, et je crois qu'il faut qu'il euh, qu y ait des gens qui, qui entreprennent, euh, qui créent des, des structures, qui, qui collaborent, qui, euh, qui forment. J'ai décidé d'être un patron qui cherche à remettre en, en cause euh, la hiérarchie et le fonctionnement général d'une entreprise euh, de manière à, à faire collaborer euh, l'ensemble des, euh, des salariés et des, des associés. L'action, c'est surtout dans le... Donc, euh, euh, dans mes choix. J'ai beaucoup délégué, j'ai beaucoup euh, euh, pensé, imaginé avec les autres, avec mes collaborateurs, au lieu de, de, de rechercher, de, de, de se mettre un paravent par, par l'autorité. C'est-à-dire que euh, mes collaborateurs ont toujours su, ont toujours eu la transparence des comptes, euh, on a toujours euh, su qui gagnait quoi, comment. Et mon principe, ça a toujours été comme ça, les résultats de l'entreprise se divisaient en trois, trois tiers. Un tiers pour les salariés, un tiers pour les impôts, et un tiers pour l'investissement d'entreprise. Donc, euh, j'ai vécu comme ça et je n'ai jamais pris de dividende. Le, le, le, le tiers qui était destiné à l'investissement restait dans l'entreprise, en trésorerie, en investissement, etc. Dans toutes les entreprises que j'ai dirigées, euh, J'ai toujours mis en place une participation des, des, des, des collaborateurs. La participation, c'est un partage des résultats. Alors que, euh, disons, faire rentrer des, des salariés dans l'actionnariat de l'entreprise, la, c'est une, une autre démarche. C'est une démarche euh, de long terme, de quelqu'un qui veut s'investir à long terme et qui a débit dans l'entreprise. Ma deuxième démarche, c'est de dire, euh, je souhaite que des collaborateurs viennent et participe à, à l'actionnariat de l'entreprise. Donc décide aussi, décide euh, des, euh, des investissements, des, euh, de, des marches, des choix stratégiques, etc. Euh, et et c'est d'ailleurs euh, ma dernière réalisation, ben, c'était la transmission de mon entreprise à mes collaborateurs. C'est des gens qui ne voulaient au départ pas du tout rentrer dans l'actionnariat. Et puis petit à petit, en ayant tous les ans euh, des primes exceptionnelles qui euh, euh, sont devenus actionnaires, ils ont, ils ont assisté aux, aux assemblées générales, ils ont, ils ont pris un rôle de plus en plus important en termes d'actionnariat. Et euh, ben, au bout du compte, euh, j'ai fini par tout céder toutes mes actions euh, de manière à ce qu'ils deviennent autonomes. Alors évidemment, ils sont plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi. Euh, j'ai été salarié de mes anciens salariés, puisque moi j'ai cédé mon entreprise deux ans avant de partir en retraite. Donc euh, j'aurais démontré qu'on pouvait très bien faire la démarche inverse, c'est-à-dire de redevenir salarié d'anciens de, de, de, de, salariés. Donc là aussi c'est un, un terme symbolique, c'est pour montrer qu'on euh, on peut faire autrement, euh, que c'est jouable. Et je continue à collaborer avec mes anciens collaborateurs. Donc je suis maintenant aujourd'hui en retraite. Je suis satisfait de, de ma vie professionnelle. Je pense que je me suis épanoui, j'ai appris, appris beaucoup de choses. Euh, je n'ai pas de regrets. On a toujours cette, euh, cette distance entre, le, entre le, le patronat, celui qui détient l'entreprise, et le, le salarié. Et donc ça, j'ai voulu démontrer que c'était aussi quelque chose qui, qui était absurde. Et qu'on pouvait très bien, facilement, faire le pas de l'un vers l'autre. C'est ce que j'ai toujours dit à mes collaborateurs, vous êtes tous, vous avez toujours tous un rôle à jouer, vous êtes très importants dans l'organisation, dans, dans mais vous n'êtes pas indispensable. Et à partir de là, je crois qu'on devient plus humble euh, et euh, on a plus envie de collaborer, de faire avancer le, le, le navire ensemble. Il faut savoir euh, trouver l'essentiel. L'essentiel, ce qui a de la qualité, ce qui a de la valeur, ce qui nous apporte euh, du bonheur, entre guillemets, c'est-à-dire du bien-être en fait. Euh, et à partir du moment où on est dans, dans un bien-être, tout est possible. à travailler euh, après une formation euh, d'ingénieur et euh, j'ai commencé à travailler en tant que salarié dans des entreprises, dans des bureaux d'études euh, pendant quelques années et puis très rapidement euh, j'ai eu, euh, eu l'envie de, euh, de faire autrement, donc de manager autrement, de, euh, de prendre des risques. Toute ma vie a été consacrée euh, à, au bien-être en fait, hein. donc, euh, mais j'ai un parcours, disons que j'ai puisse un parcours professionnel, donc euh, je, je pense avoir été dans ma vie professionnelle euh, euh, quelqu'un qui a recherché le, le, le bien-être social. Donc j'ai collaboré avec euh, beaucoup de personnes, j'ai formé aussi beaucoup de personnes, et euh, je pense que ça a été toujours dans cet esprit-là.